bonjour à tous et à toutes euh, voilà bonjour tout le monde donc ce matin je viens pour faire un grand témoignage avec euh, une joie avec l'émotion ce matin donc je veux faire un témoignage pour le grand maître spirituel d'Afifonsi à vivi c'est un grand maître euh, qui fait tout qui résout toutes sortes de problèmes dans vos vies, dans votre vie, euh, que ce soit pour euh, la réussite, que ce soit pour trouver du travail, que ce soit pour vous protéger, pour la protection de votre famille ou votre protection personnelle, ou que ce soit pour euh, toutes sortes de protections, que ce soit pour euh, trouver le mariage, pour vous marier que ce soit pour la séparation, les problèmes de justice et les problèmes dans votre couple et dans le foyer que ce soit pour euh, des personnes euh, qui souhaitent avoir des enfants euh, qui, qui, souhaitent, qui ont des difficultés à tomber enceinte ou de concevoir et qui, qui sont désespérés euh, ils vous aident vraiment, vraiment à avoir des enfants et je, franchement avec la sincérité, ou, ou je vous le dis c'est la vérité. Je ne suis pas là pour vous mentir. Donc, euh, je, est, il est très, très fort. Il est très, très fort. Avec sincérité, je vous l'avoue. Et ce grand maître, il va résoudre toutes sortes de vos problèmes. Et même dans la justice, si vous avez des problèmes euh, voilà, avec euh, une personne, une tier personne qui vous dérange, il va vraiment, euh, il va vraiment résoudre tout ça. Donc, euh, il lutte aussi contre les mauvais esprits, hein? les mauvais esprits, même le mauvais œil, les, les gens qui sont contre vous, euh, voilà. Et moi, personnellement, ce qui m'inspire beaucoup sur lui, qui m'a inspiré vers lui, c'est surtout, surtout le porte-monnaie magique, je vous l'assure. Ce porte-monnaie magique, il m'a vraiment aidé dans tout dans ma vie. Il m'a sauvé la vie à Vivi. Le grand maître spirituel d'Aff, il à Vivi, il m'a sauvé la vie. Grâce à ce porte-monnaie magique, j'ai pu résoudre toutes sortes de problèmes. Que ce soit dans ma banque, j'étais euh, désespérée. Euh, partout, euh, les gens, euh, les, les, les gens j'avais des problèmes, avec des gens prêter l'argent. Je n'arrivais même pas à rembourser parce que j'étais incapable, je n'avais pas assez de moyens. Mais grâce à Daff, il à Vivi. Ma vie a complètement changé. J'ai pu résoudre mes problèmes dans la banque, mes problèmes avec les personnes que je devais l'argent. Mes problèmes maintenant, euh, grâce à, au porte-monnaie magique, je peux acheter ma, voie, à, mais, ma même une maison. Je peux acheter n'importe quoi que je veux dans ma vie. Je peux acheter même euh, une voiture, euh, une maison, tout ce que je veux. Et même les gens viennent vers moi, les gens qui ne m'aimaient pas, ils m'aiment maintenant. Euh, grâce à Daf, il faut aussi à Vivi, franchement, est, il est très très fort il est très fort et c'est la vérité c'est un grand maître puissant très très puissant il veut il est là pour vous aider euh, comme moi comme moi franchement il va vous aider et le porte monnaie là euh, c'est un porte monnaie euh, euh, c'est un porte monnaie euh, qui donne vraiment la richesse infinie et surtout sans effet secondaire ne vous inquiétez surtout pas pour ça euh, faut même pas avoir de doute euh, c'est savoir euh, vous amener euh, vraiment dans le bonheur partout où vous allez aller, euh, les gens vont vous respecter. Et grâce à Daffy Fancy, à Vivi, euh, vous serez tellement bien partout où vous irez, tout le monde va vous respecter. Même les gens qui vous ignoraient, et qui vous méprisaient, vont beaucoup vous aimer et vont vous respecter et viendront vers vous. Euh, donc euh, voilà. Tout ce que je peux dire pour tout ça donc ce que je vais vous dire c'est juste de contacter le grand maître spirituel d'Afi Fonsi à Vivi sur le numéro suivant donc vous composez le 00 229 66 49 95 62 je répète 00 229 66 49 95 62. J'invite tout le monde à le contacter pour avoir la satisfaction comme moi je l'ai eu dans ma vie. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, au revoir.